Oral Je dis où j'ai mal et ce que je ressens. Je lis les bras suivantes, puis euh, je les dis comme si le docteur est en face de moi. On dit J'ai très mal à la tête. J'ai très mal à la tête. J'ai chaud et j'ai des frissons. Je crois que j'ai de la fièvre. J'ai chaud et j'ai des frissons. Je crois que j'ai de la fièvre. Je ressens une douleur derrière la cuisse droite. Je ressens une douleur derrière la cuisse droite. Ma blessure pousse est vraiment douloureuse. Ma dent carrière me fait affreusement mal. Je me suis tordu la cheville gauche. Je répète. Alors, imitez-moi, s'il vous plaît. J'ai très mal à la tête. J'ai vraiment très mal à la tête. J'ai chaud et j'ai des frissons. Je crois que j'ai de la fièvre. Je ressens une douleur derrière la cuisse droite. Ma blessure au pouce est vraiment douloureuse. Ma dent carrière me fait affreusement mal. Je me suis tordu la cheville gauche. Alors ici, imagine ce qu'a dit chaque enfant au docteur avant que ce dernier le soigne. Et toi de la liste des mots suivants. Pour la ventre, pour la ventre poignée, voilà. carie, oreille. De leur estomac, main, molaire, tampon. Voilà. Souffrir. Par exemple, cette fille. Oh, j'ai très mal aux oreilles. J'ai très mal aux oreilles. Alors ici. Je ressens une douleur dans le ventre. Alors ici. J'ai mal aux dents. Je souffre. Ma dent me fait affreusement mal poignet. Ma blessure au poignet est vraiment douloureuse Alors ici, la fille souffre. Elle a mal aux oreilles. Ce garçon a mal au ventre. Alors ce garçon va chez le dentiste pour soigner ses dents. Il a une dent carguée. Elle lui fait affreusement mal. Alors ce garçon à la main. Elle a des douleurs. Elle a vraiment une douleur euh, affreuse. Alors elle, elle va chez le kinésithérapeute. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que sa séance... Euh, bénéfique pour tout le monde alors rendez vous donc pour la prochaine vidéo toujours avec l'oral l'arbre à parole d'après le livre l'arbre au revoir et à la prochaine